Le président du Rassemblement pour le Gabon à la conquête du terrain dans la province du Wolentem, au nord du Gabon. Dans cette mission politique d'envergure, Laurent Angmesui et ses soldats ont été chaleureusement accueillis au village à Mboum, premier escale de cette tournée politique où les populations n'ont pas manqué d'exprimer leurs ressentis liés aux réalités du moment avant de marquer leur adhésion au parti du père Polmba, à Bessol. Je ne pas un problème. Je ne sais pas si vous un problème. Je ne sais pas si vous Je ne vous il y a un mot à bout dans le nom, il y a un sens. Il y a un mot il a un Il Laurent Gmozui, qui est porteur d'un message de liberté, d'équité et de solidarité, s'est rejoué de ce que les populations du village Alenoboum se soient appropriées. La vision du RPG, visible, audible et crédible. Vous avez compris que le message est passé 5 sur 5 de par l'adhésion des populations et surtout la qualité de notre auditoire qui a perçu 5 pour 5, 5 sur 5 ce message je suis flatté, je suis euh, fier d'avoir entamé cette tournée dans ces conditions. Vous savez, chez nous on dit tout ce qui commence tordu, finit tordu, et tout ce qui commence bien, finit bien. Je crois que tout ce qui a bien commencé se finira également par euh, se finira en apothéose. Donc euh, je suis euh, comblé d'avoir été euh, aussi écouté, et que les cœurs et les âmes sont disposés à revenir à la maison euh, RPG. Euh, pour ceux qui étaient, euh, vous avez écouté les conseils. Vous avez vu tout ce que les vieux, les femmes, ont donné comme avis par rapport à notre message. Ils en sont tous flattés. Ils en sont tous saisis par la quintessence de ce message. Et ils se sont engagés. Donc c'est le plus important. Alors, nous allons donc sillonner selon les étapes que les organes locaux ont planifiées pour apporter ce message de village en village ou de regroupement en regroupement, c'est selon et de ville en ville. Notons que pour les jours à venir, la délégation du Rassemblement pour le Gabon se rendra à OIM, Mivoul et Bitam, au RPG désormais, Go, Sego.